Il y a une action qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans coach en mission en interne, avec les clients et soi-même dans sa tête. C'est les « win of the week », les « gratitudes ». C'est quelque chose que j'ai appris quand je fais euh, mon premier mastermind euh, il y a des années déjà maintenant avec euh, des Américains. Et c'est chaque semaine de partager notre victoire. Donc, quand on commençait nos sessions mastermind, nos sessions de coaching, on commençait toujours par participer, par partager une victoire. Pourquoi Parce que ça nous met haut en énergie. Et parce qu'on voit le verre à moitié plein. Et de toute façon, on va travailler, on va parler des problèmes. Mais c'est important de commencer avec une base où, ok, il y a des belles choses en fait, qui se passent dans mon quotidien, dans ma vie, plutôt que juste de voir les problèmes. Parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent ça, de voir les problèmes et de comment les réparer. Donc par exemple, avec nos clients, lors des coachings en groupe euh, euh, que j'anime avec euh, Mathilde dans le cadre du programme Coach en Mission, euh, elle va posez toujours la question, quels sont vos wins of the week Et Ce qui est cool, c'est que quand chacun partage leur victoire, eh ben ça encourage aussi les autres. Donc, ça donne de l'énergie à soi, ça donne de l'énergie aux autres euh, camarades. Et honnêtement, ça nous donne aussi, nous, de l'énergie. Par exemple, là, j'étais en train d'écouter le, le replay de cette session de coaching en groupe. Et waouh, ça fait du bien que notre travail euh, nous apporte de la valeur. Quoi Apporte de la valeur et nous euh, apporte de la valeur parce que euh, notre besoin de contribution est nourri. Si on ne sait pas les victoires de nos clients, bah, c'est difficile. Donc maintenant, concrètement, comment on applique cet esprit de gratitude Je vais vous donner plusieurs astuces euh, qui peuvent vous donner des idées et après, vous en faites ce que vous voulez. Il bah, y a le fameux le matin, vous réveillez, vous faites votre routine matinale, quelles sont mes gratitudes, pourquoi j'ai de la gratitude le soir aussi. Quand vous êtes en équipe, ne euh, pas hésiter aussi à faire ça. Demandez, nous, on commence toutes nos réunions par... Quels sont vos euh, sujets de gratitude perso et ou pro Donc, ça nous met en euh, énergie et puis ça crée un lien. Avec les clients, vous pouvez le faire. Donc, quand c'est en groupe, c'est génial parce que ça crée une émulation de groupe. Mais même quand vous êtes en individuel, quand vous commencez vos sessions de coaching avec vos clients, commencez pas. Comment ça va cette semaine Quelle est ta météo émotionnelle Et peut-être que la personne va commencer à, à, à vous partager ses problèmes. Et c'est très bien, vous les notez. « Ok, on parlera de ça, on parlera de ça. » T'en penses quoi si on commence par une victoire Quel sujet de réjouissance Quelle gratitude tu as cette semaine Ah bah ouais, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, ouais c'est cool. Ça met de l'énergie et ça rend la session aussi plus légère, plus douce. Et quand on relativise et qu'on voit que en fait ma vie globalement elle va bien et là il y a des problèmes, on peut aussi mieux travailler. Parce que sinon ce stress et ce boulet de tout le temps euh, être dans le, la performance, ça peut être très lourd. Alors que de partir, ok, je vais performer mais... Ok Déjà, je suis très content. Moi, ce matin, par exemple, je me suis réveillé, je me suis dit, wow, « Waouh, juste d'aller prendre ma fille dans mes bras et qu'elle soit vivante et en bonne santé, c'est déjà génial. » Et donc, si on n'a pas cette gratitude-là, on peut petit à petit se morfondre dans des situations. Et le truc, c'est que si vous êtes, je sais pas, euh, mécanicien et que vous n'êtes pas du genre heureux, joyeux, ça peut marcher, vous pouvez ouvrir un garage et, et faire marcher votre business. En tant que coach, si vous n'êtes pas en énergie haute, bah, quand vous créez du contenu, vous ne pouvez pas déjà véhiculer cette énergie. Quand vous êtes en appel avec un prospect, si on vous sent un peu mou, ça ne va pas vous mettre en énergie. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de se remémorer de tout ce qui est positif pour relativiser nos difficultés, nos challenges et aussi pour nous mettre en énergie haute. C'est pas, tu vois, quelquefois, on peut avoir l'impression, le dev perso, oui, c'est juste pour se faire plaisir, c'est de la pensée positive. Non, en fait, c'est extrêmement utile. Okay ça aussi, je l'ai appris quand j'ai fait une formation dans le closing. C'est que les réunions avec les commerciaux doivent commencer par des victoires. Parce que imaginez demain devoir animer une réunion de commerciaux. Quoi, toutes les semaines, vous avez des commerciaux qui vont vendre, je sais pas, vos, vos thermomix. Okay euh, et qui sont là, ils repartent lundi matin, ils sont comme ça. Est-ce qu'ils vont performer aussi bien que s'ils sont en mode, en, en mode énergie haute Ouais, je suis content, cette semaine ça va aller ça va être le jour et la nuit. Donc c'est important, prenez le temps d'avoir cette gratitude à travers des choses formelles ou informelles. Et idéalement, ça devrait être naturel. Moi, de par ma foi aussi, j'apprends à, à remercier Dieu pour tout ce que j'ai. Et du coup, c'est quelque chose, voilà, je, je prie souvent et c'est important pour moi de voir les bonnes choses. Et c'est pour ça que, alors je ne suis peut-être pas l'entrepreneur qui a fait des millions en deux ans. Euh, que vous pouvez voir, euh, je sais pas, sur certaines études de cas. Mais moi, ça fait 12 ans que j'entreprends et j'en ai vécu des hauts et des bas. Et ma longévité, euh, ma résilience, ma persévérance, ma patience a pour secret cette gratitude de ce qu'il y a. Et ça me donne de l'énergie du carburant pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous aide et j'espère que, euh, bah, à partir de là, vous allez pouvoir voir les choses différemment et vous automotiver. Si par contre, vous voulez être motivé aussi par d'autres personnes, rejoindre par exemple notre communauté, notre programme d'accompagnement, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous pourrez voir ce qu'on fait avec nos clients. Donc, ce qu'on propose dans le cadre du programme Coach en Mission. Si ça vous intéresse de participer à une aventure de 12 mois avec d'autres coachs qui peuvent vous apporter aussi cette énergie, parce que j'en ai parlé, hein, c'est bien de s'auto-motiver, mais quelquefois on a besoin euh, d'être en immersion avec d'autres personnes. Hein, par exemple, toutes les, tous les trimestres, on va faire des immersions. Eh ben, allez-y, renseignez-vous, vous cliquez, vous inscrivez, euh, vous allez regarder une vidéo. Et si ça vous plaît, on prend rendez-vous et on en discute. Et si c'est pas fait pour vous, c'est 100%. Ok, ça vous engage à rien. Voilà, je vous dis à très bientôt, Stellingen, et hâte non seulement que vous soyez plus heureux et plus épanoui dans votre business, mais si vous pouvez le faire, si vous le faites déjà pour vous, vous allez Répandre ça aussi auprès de vos coachs et votre communauté, et on va rendre ensemble ce monde plus beau.